On va démonter les moules de votre gaufrier frifri. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, euh, on a eu beaucoup de réactions suite à la vidéo où on expliquait les différents types de galettes. Vous pouvez retrouver ça dans la description. Les galettes, les galettes norvégiennes, les bonans, les gaufres de Liège, les gaufres de Bruxelles. On avait fait toute cette vidéo, on expliquait tout. Et il y a plein de gens qui me sont revenus en magasin et qui m'ont dit « Super, par contre, pouvez-vous expliquer comment on démonte les moules pour changer les moules ?» Et c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, donc je fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment démonter les moules sur ce fameux gaufrier « Made in Belgium » fabriqué en Wallonie de chez Free Free. Alors, il faut savoir que nous, à la base, les moules se présentent comme ceci, okay, avec des moules 6 x 10, et vous pouvez donc changer les plaques. Comment fait-on pour changer les plaques C'est assez simple. Vous avez d'abord au milieu deux clips qui coulissent. Pardon, hop là, comme ceci. Donc là, vous voyez que vous allez déjà libérer le centre du moule comme ceci. Vous vous munissez d'un tournevis plat ou d'une pièce de monnaie ou d'un couteau. Et en fait, vous devez simplement venir dévisser comme ceci. La vis arrière. Une et deux. Alors, c'est ici la partie où il faut vous ouvrez. Voilà, votre gaufrier va logiquement se laisser aller et vous obtenez votre moule que vous pouvez mettre si vous le souhaitez au lave-vaisselle okay ou simplement le changer pour avoir une autre, un autre type de moule les 4x7, ça vous retrouverez tout ça il n'y a pas de problème. Donc effectivement votre gaufrier, tant que vous n'avez pas remplacé les moules qu'il doit refroidir ou simplement vous les changez, il reste comme ceci donc veillez évidemment à ne pas perdre les vis ok. et donc on va vous montrer maintenant comment remonter ce gaufrier donc vous voyez que vous avez ici les petites encoches qui viennent se mettre dans la dent ici du gaufrier. Vous venez en mettre une. Vous venez mettre la deuxième, mais vous venez le poser sur le centre. Ici. Vous fermez un premier côté. Ce que je vous conseille de faire quand il est posé ici dessus, c'est déjà de resserrer comme ceci la partie et vous venez en fait revisser ne forcez jamais sachez que cette vis ici n'est qu'une vis de maintien donc ça ne sert à rien de venir serrer voyez regardez quand vous arrivez au bout voilà vous arrivez voilà c'est suffisant il est déjà maintenu au centre Un premier, une première partie du moule est maintenue vous le retournez il s'est presque clipsé automatiquement. Vous vérifiez s'il est bien devant. Ça prend moins d'une minute dès qu'on a l'habitude. C'est donc surtout bien savoir ne jamais forcer. Ça ne se, on va dire ça ne se clipse pas. Quand les dents ici ont bien pris, les deux dents ici, ici, vous le posez. Il ne faut jamais s'énerver. On vient insérer ici pour qu'il soit attaché au centre. Et dès que c'est fait, vous savez très facilement retravailler avec votre... Gaufrier, Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, je pense qu'au niveau galette, on est hyper complet. Plus d'informations, retrouvez-nous en magasin ou sur notre site de vente en ligne. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao